Hey c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la critique numéro 191, le Rio Bravo de Edison. Ça fait longtemps là, que c'est euh, disponible. Euh, Noël vient d'arriver. Il euh, eu d'autres vidéos que j'ai faites entre temps. Euh, mais là, c'est fait. C'est aujourd'hui qu'on fait le Rio Bravo. Euh, la variété à l'intérieur de ça, on la connaît. On la connaît avec Winman. Euh, c'est le Jack Herrer, euh, On a connu le Jack Herreraire avec Afria. Afria nous a sorti euh, le Renoué avec leur compagnie Soleil. Et Afria nous a sorti aussi le Jack Rare avec la compagnie Riff. Il euh, y a aussi Jack Rare avec la compagnie Dubon. Donc ça fait 3 Jack Rare plus le Dessin, ça fait 4. Edison, on sait c'est quoi? On sait c'est euh, la marque haut de gamme de Organigram. Euh, Organigram là, est arrivé là, euh, il y a quelques mois là, à la SQDC avec euh, aussi leurs produits de marque Trailblazer, euh, le Flicker Buds et le Spark Buds. On sait que c'est leurs produits mélangés. Euh, c'est jamais la même variété qui est à l'intérieur. Organigramme avec Trailblazer, c'est la seule compagnie qui sont capables de nous dire c'est quoi leurs produits mélangés. Euh, on sait que Canopy, leurs produits mélangés, euh, c'est impossible de le savoir. Il euh, y en a qui pensent que c'est à cause des codes puis des lettres non, non, arrêtez de dire ça, Winman a appelé, Winman a appelé, euh, arrêtez de dire que c'est avec les lettres, que ça leur le rapport, euh, non, non, c'est pas vrai, c'est avec le code, le, le numéro de série, c'est juste avec des chiffres, des numéros, et puis organigrammes sont capables de nous le dire quand on appelle au service à la clientèle, mais pas les autres compagnies. On sait que Exo, avec leur cannabis, euh, qui ont sorti euh, le OS 210, leur 28 grammes, quand on appelle au téléphone, on nous dit qu'il y a deux variétés à l'intérieur du même sac, mais on n'est pas capable de nous dire c'est quoi ces deux variétés-là. En tout cas, un point positif avec Organigramme. Euh, eux autres sont capables de nous dire quest ce qu'il y a dans leur contenant quand on parle de leur marque Trailblazer. Jack Herreur. On ouvre ça tout de suite. Euh, 33,60$. Est-ce euh, que Edison va euh, se réajuster dans leur prix euh, J'ai essayé quelques produits de Edison. Euh, je me rappelle du Casablanca. Et puis euh, le City Light. Euh, je pense que lui, c'est mon troisième produit. Jack Herrera, c'est Sativa. Euh, J'avais bien aimé le renouer avec euh, Rift. Et puis, le Sunday Special, je l'avais trouvé ordinaire là, par rapport au prix. Euh, je pense que c'était aussi bien d'acheter le Renoué de soleil, euh, sauver quelques dollars pour avoir une qualité euh, pratiquement euh, semblable. 33,60 pour comparer avec les autres. Je pense que c'est le plus dispendieux des Jack RR. On va tout l'avoir. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Si tout va bien aller. All right. Euh, 33,60. Là, ils ont tous mis ça en 1 gramme. Sunday Special, 27,90. Donc, lui, est plus cher. Euh, le renoué quand on le met en 3,5, 25,90. Ça, c'est 33,60. C'est vraiment le plus dispendieux. Et puis, euh, Dubon ont tous baissé leur, euh, leur cannabis à 25 Il hein? ne faut pas se tromper avec Dubon et du bon select, hein? c'est vraiment deux gammes complètement différentes. On rouvre ça. On met le collant là, sur le côté à place de le mettre comme ça, c'est plus difficile de l'ouvrir. Je suis obligé de le déchirer un peu. Alright. 17,90 euh, le taux de pourcentage que j'ai obtenu. Et puis ici, là, quand on regarde là, la possibilité entre 14 et 20. Donc 17,90, presque 18, c'est quand même bien. Euh, on peut dire qu'entre 14 et 20, ce qui est intéressant, c'est seulement 6% de jeux. Euh, habituellement, à la SQDC, c'est souvent là, un gros 10% de jeux qu'on peut avoir. Donc entre 14 et 20, euh, on peut toujours commander ça par la poste. Euh, les surprises vont être un peu plus faibles que... Si vous avez du 14, ben, on peut s'en attendre. Euh, ici, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais mon cil est un peu gonflé. On dirait qu'il y a de l'air qui est rentré là-dedans. Mais je pense qu'à l'intérieur, si je ne me trompe pas, ils ont mis un petit euh, sachet d'humidité hein, pour pouvoir euh, garder la bonne humidité. Donc, on rouvre ça, un Sativa, Jack Herère. Sachet d'humidité ici. Comme ça, c'est comme un peu le, la compétiteur à, euh, au Boveda. Popcorn, popcorn, popcorn. Voyez-vous ça là? La petite cocotte. Euh, encore une fois, je me répète. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas Instagram. Euh, je mets beaucoup de nouvelles sur Instagram. Euh, je ne sais pas dans quel top 5 que j'avais mis le produit de San Rafael. Le... Celui qui gomme la gomme ballon, qui s'appelle le... Je pense qu'il est -tu ici. Il est -tu ici. Bro, bro, bro. Le Purple Chitral, le Purple Chitral euh, va être sorti du top 5, je ne sais pas si j'avais mis ça en top 5 euh, Indica ou top 5 débutant. Euh, très très très déçu du Purple Chitral. Euh, on parle pas là, de petite cocotte popcorn, on parle de miettes, on parle de fond de sac, on parle de branches, on parle euh, de cannabis de marde. C'est la première fois que Winman critique les produits de San Rafael comme ça. Euh, en mettant la photo sur mon Instagram, beaucoup, beaucoup de personnes m'ont rappelé que c'est toujours ça qui ont obtenu avec le Peupo Chitral. Euh, ils se demandaient aussi pourquoi Winman avait mis le Peupo Chitral haut dans ses top 5. Euh, mais je vous assure que le premier Peupo Chitral que j'avais eu, c'était des cocottes raisonnables. Euh, le goût était prononcé. Euh, très, très, très déçu. Est-ce que c'est la variété Purple Chitral qui est difficile à faire pousser et que là, San Rafael aurait de la difficulté à obtenir un produit de qualité? Euh, mais je pense qu'il faudrait peut-être passer votre tour si vous voudriez acheter le Purple Chitral de San Rafael. Euh, un gros, gros rouge, un gros, gros stop. Purple Chitral San Rafael, 14,89% achetez pas ça. Euh, laissez les autres acheter ça. Tous ceux qui coûtent pas Winman vont l'acheter. Mais ceux qui écoutent Winman ne l'achèteront pas parce que vous êtes avertis. On va revenir au Jack Herer, là de Edison. On parle ici là, du Rio Bravo. très, très, très beau tricôme. Mais... Là, on peut voir que ça fait quand même un an qu'on fait des euh, vidéos là, euh, avec Weedman. Et puis, je suis en train de vous dire là, que ce produit-ci que j'ai devant moi, euh, c'est de la qualité EXO. EXO à 20$, il y a du tricône comme ça. Euh, je pense que EXO vont, vont, vont retourner la vapeur. Euh, Edison va falloir qu'il ajuste leur tir. Euh, écoutez, c'est de la petite miette, ça, là, c'est de la petite miette. Euh, L'humidité, elle ne peut pas être mauvaise. Il y a un sachet d'humidité, il faut absolument que ça soit correct. J'avais lu sur Leafly qu'il y avait un goût de pain et, euh, épicé. Et puis, quand on regarde sur euh, le site de la SQDC, ce pas les mêmes affaires. Ici, on dit vraiment là, que ça sent la pomme. Et puis la pomme, là, le fruit, euh, c'est... Euh, quand on dit la terpène, terpinolène, c'est associé au fruit. Donc, euh, est-ce que ça goûte la pomme? Est-ce que ça sent la pomme? Moi, je pense que ça sent plus, euh, plus le pain. Et puis le pain, c'est euh, l'arôme, la terpène, pinène. C'est dans les terpènes. Euh Non, même pas. Ils ont mis ça dans Arôme Naturel. F... Écoutez. Ça... Le site de la SQDC me fait virer fou. Ça me fait capoter, ben red, man. Je comprends pas. Si, je comprends pas. Hey, pour que tu comprennes, là, là, il y en a, là, Terpinolène. sais, ils ont peur de ça, là. sais hey, que c'est ça, Terpinolène? Mais pour t'aider à comprendre ça veut dire quoi, Terpinolène? Ils ont mis un dessin. Une pomme. Une pomme. Donc là, tu vois, pomme, pomme. Là, t'allumes, là, t'allumes. pom pomme, pom pomme, pom pom Mais là, t'arrives en bas des arômes. Là, les arômes florales. Ok, ok. Euh, citronné Ah, citronné Ça, ça sonne un peu citron. Boisé. Ok, boisé. Puis c'est fini. C'est fini. Il n'y en a pas de pommes. Il n'y en a pas de pommes. Donc là, là, la SQDC, ils ont voulu vraiment leur petit comique. Puis ils diront, ah, nous autres, à ce moment, on va juste mettre une terpène. Une terpène sur site. Tout le monde m'a écrit sur Instagram. Oui, man, oui, mais, la SQDC, une terpène, ils se sont améliorés. Écoute, c'est en bas, spécification. Ok? Terpène, terpinolène, c'est la plus importante. cariophyllène, myrcène, puis les arômes, floral, citronné, boisé. Il n'y a, y a, y a pas de goût de pomme là-dedans. Il là. n'y a, a, a aucune pomme là-dedans. Je sais pas où ce qu'ils sortent leurs affaires, man. Citronné. Ça, là, c'est du citronné. C'est citronné peint. OK, on oublie les fleurs. Euh, Cariophyllène, euh, pas tant que ça. Je trouve ça quand même bien. Euh, Myrcène, euh, c'est dans le pink couche. Cariophyllène, c'est dans le pink couche de Grill. Il euh, n'y a pas de gazi là-dedans, là. je sais plus c'est quoi là, mais pain, ça sent le pain, man, ok? Euh, je sais pas si ça sent le citron, pas bien, ben, man. J'essaie de comparer le citron avec le DT81, puis pour ceux qui se demandent, ça voulait dire quoi, DT81, ça veut dire downtown 1981. Il euh, y a un petit peu plus d'informations là-dessus là, c'est par rapport euh, à un gars euh, des années 80. Puis je pense qu'ils ont voulu leur, lui rendre hommage ou je sais pas trop quoi. Donc le DT81, Downtown 81, ça sent un peu le citronné. Euh, pareil là, comme le, le produit du bon select, le White Widow Mais ça ici, là. Euh, ben, ben, puis le pain. Ça sent le pain. Peut-être un peu citronné. Euh, c'est plus agréable que le Casablanca. Le Casablanca, mon homme, là, c'est vraiment. Euh, c'est pas. C'est pain, pain, pain, pain, pain, pain, pain, pain, pain, Alright. On va euh, mettre une photo sur Instagram, les boys. Weed Indica Man. Allez vous abonner. On est déjà 1175 personnes. Il est au 1200. Allez vous acheter un t-shirt de Weed Man. Allez, euh, avec la Naria, c'est écrit « J'attends le facteur ». Et puis, euh, merci à tous mes Patreons, là, euh, qui me donnent 5$ par mois. Euh, je vais essayer vraiment, là, de donner le plus de vidéos possibles d'avance à mes Patreons. Alright. J'ai toujours aimé les Jack Herrers. Euh, je pense bien de l'aimer lui aussi. Wow! On de ça, J'ai pas le goût de faire de dégâts, les boys. Mais 33 et 60, euh, à cause des produits d'exo à 20$, euh, tu peux pas te permettre d'acheter un produit 13$ de plus. Euh, écoute, là, tu es proche du coût. Exo va prendre la place. Exo va prendre la place. D'après moi, en ce moment, ceux qui se démarquent, c'est vraiment euh, exo puis euh, broken Coast. 20$ puis dollars et 50 vraiment... Euh, le milieu, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Il faudrait qu'ils se décident. Là, parce que je ne pense pas que ça va pouvoir continuer comme ça. Quand tu vas rentrer à SQDC, ça va être Broken Coast ou Exo. Ou San Rafael. Mais là, avec Purple Chitral, euh, je serais curieux de voir les autres. Mais peut-être que c'est la variété Purple Chitral qui est difficile à faire pousser. Je ne sais pas. C'est effrayant. C'est effrayant. J'ai mis une photo sur mon command euh, Oui, command Puis sur cette photo-là, les plus petites miettes ont été enlevées parce que j'avais fumé deux joints là-dessus. All right. Ce contenant-là, comme je vous dis, ça fait quand même quelques semaines que j'ai ça. Euh, ça a été emballé au mois de septembre. Le 14 septembre. Sur le site de Leafly, il dit que c'est beaucoup résineux. Euh, pourtant, là, euh, ça colle pas vraiment sur le doigt, là, euh... quand même, quand même, quand même, c'est bien, c'est bien. C'est ceux qui ont toujours la petite pochette pour aider, là, à garder l'humidité. Des fois, euh, ceux qui n'ont pas ça, c'est un peu sec, quand c'est sec, là, c est, c est, ça l'aide moins à, à coller, hein? Oh, beaucoup de sativa cette semaine. Alright. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Je vais vous souhaite une bonne année. Santé et bon cannabis. Bon! Alright les boys, je suis avec vous autres. Santé! Beaucoup de dégustations ces temps-ci euh, avec tous les produits à OG Puff, euh, Pink Gaz, euh, Pintor. Pintor, euh, je sais pas trop, man. C'est quand tu filmes d'autres affaires là, comme euh, DT81, euh, Rio Bravo. Oh, Chris, tu t'ennuies des, des bons produits, man. Euh, même pas ça même ça goûte le pain ça goûte le pain le pain ça pain, ça me suis Il n'est pas désagréable. Euh, je vais juste regarder là, mes dernières vidéos pour être sûr. C'est ça, j'avais fait le Pink Gaz, le, le Diamond OG, le Pine Tar Cush, le Quadra Island Cush. Quadra Island Pink. Écoute, c'est toutes des variétés colorantes. Quand je fais des affaires de main, surtout à 33 60, quand je sais que ces produits-là sont sûrement à peu près à 33 60 aussi, c'est très, très décevant la SQDC. Il faut qu'ils sortent des produits gazis. faut gazis. Qu aient... Pourquoi qu'ils n'ont pas tout ça, ces produits-là de Pink Cush, puis de Pintar, puis de Island Pink? C'est pas juste moi qui aime ça, là. Tout le monde recherche ces produits-là. Voyons donc, qu'est-ce qu'ils font, man? faut vraiment que la SQDC nous donne la possibilité de sentir les produits comme en Ontario. Je On peux pas croire, là. La SQDC, ça s'en va tout vers un échec ou quoi? Et quand je pense que là, faut que tu aies 21 ans, là. faut que tu 21 ans pour fumer, là. sont où les jeunes de 18, 19, 20? Aux Indiens, bro. C'est comme 10 fois meilleur, bro. Ça goûte plus, ça goûte, man. Là, je goûte le cendrier, calice. 33,60, bro. On est à 4$ d'avoir du grill. 4$ pour avoir la compagnie grill. Une compagnie haut de gamme. C'est ça qui est dur pour ces compagnies-là, comme elles même si c'est meilleur que, que, que Dubon ou que Tweed. Il y a grill juste en haut. Une chance que grill sont toutes back mon homme. Là, t'es un peu fourri, tu sais plus quoi faire. Là. Y a-tu du stock de grill en ligne En magasin, j'ai aucune idée. Il n'y a aucun produit Grill. Les quatre produits à 37 et 50, il n'y en a pas. Pourquoi t'achèterais ça à 33 et 60 quand Grill est 37 et Le monde a écouté Widman. Whitman, c'est la référence. Tu peux pas acheter ça à 33 et 60 si un produit Grill, sa tablette. Tu comprends? C'est trop proche le prix. Il n'y a plus de Grill. Il n'y en a plus, man. Broken Coast, de doit disponible, genre. Ah, il y en a plusieurs. Plusieurs. Le Rockstone et plus là, on le sait très bien. Hein? C'est le meilleur de Winman euh, Le Quadra, Galliano, Keats Saturna. Saturna, euh, vraiment... Euh, oublie ça, bro. alright alright les boys. Euh, le Rio Bravo, 33 60. Bouge pas. Je veux savoir le prix de organigramme à la bourse. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Ben, toi, ça t'intéresse pas, là, mais l'autre en arrière, ça l'intéresse. Okay. Organigramme OGI. Ça man ça doit bien monter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une belle journée à la bourse, mais c'est à cause que ça va trop trop mal depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, c'est une très grosse journée, mais ça n'a ça pas rapport. Euh, je ne savais pas que ça va monter de même aujourd'hui. quoi la date d'aujourd'hui? 31 décembre, dernière journée de l'année, facile à retenir. Hey, ça a monté, mon nom, en une journée. OK, calme-toi, calme-toi. Euh, organe Gramme 3$ dollars 14 sous. Euh, je te dis le prix de même. Achète pas ça, pas ça là, man. Indécide, man. Et moi je suis propriétaire de Indécide et de Trailblazer. Qu'est-ce que tu dis là, Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que ça dit? Blu -blu -blu -blu. Regarde où ça, man. Alright, les boys. Euh, regarde, je l'ai fumé à moitié. Oh, il fume fumé au complet. Ok, bro. Ok, bro. Hey, Donne-nous les effets. Regarde, c'est mon premier joint de la journée. Euh, quand tu regardes encore une fois sur le site de Leafly, ils disent, euh... je sais pas trop là, euh... cérébral, man, là. -tu ça? Comment qu'ils disent ça man, des estides d'affaires de phrases là, euh... cérébral. Hey, j'ai fermé ma fenêtre man, j'avais tout mis ça, euh... sais-tu quoi, je l'ai retrouvé. J'ai-tu retrouvé? Fuck man. J'avais tout mis ça dans Google Traduction. Euh, là, je suis en train de perdre mon idée. Ça, c'était populaire des années 90. Ça a été fait euh, en Hollande, Nederland. Et puis là, euh, c'est vraiment à plusieurs croisements. Ils ont pris un, un Ace Hybride. Il dit juste A's Hybride. Euh, ils ont mélangé ça avec Norton Light numéro 5. Puis ils ont remélangé ça avec Shiva Skunk. Euh, Puis là, c'est la compagnie Seeds euh, qui ont créé le Jack Herrer. Ça doit être le Seeds Parce que la façon dont c'est écrit dans le texte, ils disent que Seeds l'ont créé. Puis un peu plus tard, ils disent que tout, ça a été créé en 1990. En tout cas, on dirait que ça... Je pense que ça a été créé par Seeds en 1990. Oh là. checkez ça. Ça a l'air un... Euh... PD. Puis là, écoutez ça. Là, je sais que vous allez bien, bien aimer ça. Ils disent Each Chacune des phénotypes a un unique effet différent d'à chacun. Donc, à chaque fois que tu prends un jacquère, il est toujours un peu différent. Fait qu'il n'y aura pas de chicane, man. Grâce aux phénotypes. Les phénotypes, man, là, à chaque fois que quelqu'un t'assine La meilleure réponse à répondre, c'est. C'est à cause du phénotype. Pas de ta peau tatouée. C'est le phénotype. Hein? Pas de ma peau tatouée. Toujours pas capable de le réallumer. Donc, euh, c'est assez efficace comme ça, tu vas. Euh, je pourrais le laisser peut-être éteint et commencer ma game de jeux vidéo. Mais moi, j'aime pas beaucoup ça. Euh... J'aime pas grand-chose, finalement. Hein? J'aime juste le goût gazi, finalement. Euh, sucré, fruité. Mais euh, là, le fruit de la pomme. Puis euh, citronné, je pense. S'il y a un petit coup de citronné, le goût du pain est embarqué dessus. Gaza, Casablanca, euh, Rio Bravo. Edison, finalement, beaucoup euh, l'arôme pain. Pain, là, sapin, là. vraiment, là... Faudrait que je regarde mon vidéo du City Light, la troisième variété de Edison que j'ai essayé, pour savoir si je dis aussi que ça goûte le pain. Euh, ça voudrait dire là, que vraiment, là, Edison, eux autres, c'est pas le cariophyllène euh, qu'il y a dans, dans la boutique, mais c'est vraiment euh, la terpène pinène. J'aimerais tout ça qu'il y ait une compagnie qui ait leur terpène gazi, hein? Ah, que j'aimerais ça, man. Chaque cannabis que t'essayes, ça goûte comme le Pink -couch, le Purps. OG Puff, quand tu m'a envoyé ces trois variétés, là, là, il était différent, man. Il était différent. j'avais de la misère à te le décrire. J'avais de la misère à te le décrire. Ça goûte comme le Pink -couch, mais différent. Il n'y avait pas de goût de pain là-dedans. Il n'y avait pas de euh, cariophylline ou je sais pas quoi. Il n'y avait pas de, de, de, de goût de de fruits, il y avait des petites touches de boisé. Pas bien, bien, vraiment pas. Euh, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Il y en a qui goûtaient vraiment plus le gazé, c'était incroyable. Là. Du goût, du goût, du goût. Là. Hey, qu'est-ce que tu fumes aujourd'hui? Euh, moi, fume, euh, <rire> euh, moi je fume du Rio Bravo! Toi tu fumes quoi? moi je fume du Pink Island Kush 4A! Ah, t'es chanceux! Moi je fume du Rio Bravo! 33 et 60 demi. Ouais. Euh, ouais, c'est ça que je fume. Là, il barre un line-up aux Indiens tout à l'heure, man. Je te dis, ben 18, 19, 20 ans. Ils ne sont, sont pas SQDC. Là. Fait que si là, il va. Il, man. Faut il va falloir que Whitman fasse son. son enquête. Je veux vraiment aller voir si vraiment y... il y a plein de jeunes de 18, 19, 20 ans, bro. Là. Tu comprends-tu l'histoire, là? Ça serait une joke, man. Hein, tu sais que le gouvernement, il veut que tu amènes l'argent à SQDC. Comprends tu comprends-tu? Puis, puis là, tu arrives, puis tu veux que le monde donne l'argent aux Indiens. Tous les gouvernements, il faudrait peut-être que tu changes la patente. Tu sais, dire, euh, gars, Fox Santé Canada, puis arrêtez de radier votre cannabis, tabarnac. On va faire des tests un peu moins sévères, là. Puis, Chris, ils ont pas voulu engager. Écoute, là, écoute ça. Ils n'ont pas voulu engager du monde pour faire pousser du cannabis ceux qui avaient des casiers judiciaires à cause du cannabis. Ah non, toi, as un casier judiciaire, t'as fait pousser du cannabis, t'as fait payer par la police, v il y a 20 ans, t'as pas le droit de faire pousser. Ouais, mais là, man, je suis plus en prison, pis tout, pis j'suis un gars correct, pis tout, moi, là. là. Ah non, on peut pas, man, on peut pas. Fait qu'ils ont tout pris du pont, là, des, des du monde qui faisait pousser des fleurs, des patates, ceux qui sortent de l'université, ceux qui connaissent même pas ça, c'est quoi du pot, Ça même pas c'est quoi la couleur du pot, ils pensent que c'est brun, man. Non, ça, c'est du lâche. Du pot, c'est vert. Pis là, qu'est-ce qu'ils font, le monde intelligent? Ben, tabarnak. Ils volent du cash, ils, ils, ils font pousser du pot sans avoir de permis, ils, ils font plein d'affaires tout croches illégales. C'est le fun, ça, man. Le gars est à l'école, à l'université, on, on va crosser le système autrement, tout. Veux-tu aller engager le monde qui savent faire pousser du pot, qui sont pas en prison, man, qui, qui, ont, qui sont pas en prison, le gars, il est plus en prison, tabarnak, tu peux le laisser faire, faire pousser du pot, man. J'en veux plus de ça. man. J'suis tanné. J'suis tanné de ça, man. Hé, le pas au là, t'as-tu fait les miettes qu'il y a là-dedans, man? As-tu ça? C'est toutes des petites crêtes de nez. Toutes des petits morceaux, man. La branche est plus grotte. La branche est plus grotte que les cocottes. La branche est plus grosse que les cocottes. Ouais, mais c'est normal qu'il y ait des branches. Non, c'est pas ça que je t'ai dit. J'ai pas dit, il hein, y a des branches. C'est pas ça que j'ai dit, là. T'as mal compris, man. J'ai pas dit qu'il y a des branches, non, non, j'ai dit, la branche, est plus grosse que les cocottes. Man, une, broche, une branche, c'est fait en long. Oui, oh, ça, je te dis, c'est comme une branche, puis on coupe à la branche. Ça, c'est ça qu'il y avait dans mon peu plus de Saint-Raphaël. Tabarnak, man. Hey, donne la facture, il va faire rembourser. Non, man. Est-ce que UDC, il rembourse pas? Tu amènes la facture, il rembourse pas, man. c'est pas vrai. Les gens m'appellent, m'écrivent sur Weed Trois gars m'ont appelé, photos, explications complètement différentes. La SQDC ne rembourse pas, bro. OK? Puis quand tu vas y amener de la marde, ou des arômes de marde parce que tu peux pas le sentir, man, je l'aime pas, je ne l'aime pas qu ce qu'il sent. ben monsieur, on peut pas rien faire. Et Ça, ça me fait chier, man. C'est malade. Il y a une chance que Weed, man. Une chance que Weed, man. Pour savoir quest ce que ça sent. Parce qu'il y a 45 à Rome, man. n'a pas juste une. Puis ton signe de pomme, il n'a pas de pomme. OK? Puis terpinolène, Cariopilène, puis myrcène, là. On peut tout savoir c'est quoi, l'SQDC? Puis tu donner des échantillons de myrcène, des échantillons de terpène, comme Kiyos et chez Canopy, la compagnie, bro? C'est trop sans dessin. Là. On va arrêter d'en acheter du weed à la SQDC, bro. Tabarnak, le monde il m'envoie des affaires du 4A et les Indiens. 33,60, man. Come on, man. C'est tough, man. faudrait qu'il s'améliore, Il faut qu'il s'améliore! faut qu'on puisse savoir sentir des terpènes à la SQDC. On peut sentir des terpènes quand tu vas à l'usine de Canopy. Pour les, euh, les visiteurs de l'usine, ils font sentir des, des terpènes. Arôme, floral, citronné, boisé, plus la pomme. Quatre arômes là-dedans, bro. Ça sent la pomme, ça sent le citron, ça sent les fleurs, puis ça sent le, le, le, le boisé, l'épinette, le, le, le, le sapin. Il y a quatre arômes là-dedans, bro. Pas sûr de ça, bro. Whitman est frustré. Whitman est frustré. Euh faut qu'on puisse sentir le cannabis à la SQDC. Okay? On peut pas acheter des affaires de Rio Bravo et de Dessin, Jack et que chaque phénotype est différent. Man. Ça va être. Écoute, puis il y a Dessin en plus, ça, ça, ça, ça, ça ressemble pareil comme Canopy se ressemble entre eux autres. Pourtant, San Rafael, c'est vraiment des variétés différentes. Euh, Rift, quand même des arômes différents. Euh, du bon, du bon select, des arômes différents. Ça l'endort pas le Sativa. Euh, pourtant, ici, il dit seulement 55% Sativa. Euh, donc, 45% indica. Donc, ça devrait tirer sa couverte sur le côté indica, mais pas beaucoup ici. Euh, vraiment, euh, Sativa, là, euh, 80%. Là, je ne ça t'y va, tu comprends? Je te laisse là-dessus, boys. Donne un pouce. Va t'inscrire à Command Puis achète-toi un T-shirt de Winman. Hein? All right? Ciao!